Par où commencer avec OpenStack ben C'est assez simple. OpenStack aujourd'hui, c'est de la virtualisation, donc on a bien compris. Le meilleur environnement pour travailler sur OpenStack aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'environnement Linux. C'est-à-dire déjà, si vous avez aujourd'hui des environnements Linux d'une certaine taille, ou même à partir de 5 serveurs, pourquoi utiliser un autre outil qu'un outil euh, comme OpenStack, Open Source pour, euh, piloter vos, vos environnements libres, ça c'est euh, Linux, ça c'est vraiment important et libre en général. Donc ça c'est le plus facile, migrer des, des serveurs Linux ou OpenStack. OpenStack est fait par le monde des gens de Linux, pour Linux, par Linux, il n'y a pas de problème. La deuxième solution, ça sera vraiment pour les développeurs vous développez, vous faites du Java, du PHP, du Python, en fait, tous les langages qui vont nécessiter des environnements euh, ben, Linux généralement ou, ou des environnements comme ça. Ben, là, c'est très facilement vous allez pouvoir migrer ces environnements sous OpenStack et surtout, vous allez offrir un niveau de service beaucoup plus élevé avec OpenStack que vous le feriez avec VMware ou avec euh, d'autres produits de virtualisation, Proxmox, euh, Rev. À tel point que aujourd'hui VMware vous propose de pouvoir installer OpenStack sur VMware pour rendre des services. Et l'idée vraiment dans OpenStack, c'est infrastructure-service. Euh, donc on va vraiment essayer d'articuler un maximum de services vers l'utilisateur et nous en maintenant et en gérant notre infrastructure physique dans, avec des critères propres à l'infrastructure.